Vous avez ici devant vous un incollable à Minecraft. Ouais, je me suis peut-être un petit peu enflammé, mais c'est vrai que pour ceux qui m'ont connu, 2014, euh, voilà, maintenant je connais, même la 1.19, ça y est, je, je, je remettrise Minecraft, voilà. Je rappelle aussi que mon pseudo M.Colo, le M et le C de M.Colo, c'est pour Minecraft. Aujourd'hui, on est sur le site arealme.com, Attends on va la faire à l'anglaise, arealme.com. Un site où il y a plein de mini-jeux, plein de quiz, plein de trucs, voilà, les connaissances, les machins, etc. Paf, j'ai pris la catégorie Minecraft et on est parti, moi je vous montre comment ça se passe. en hein. Toutes les questions Minecraft, 20 sur 20, vous allez voir. Et vous aussi, jouez dans les commentaires et vous me dites à la fin euh, la note que vous avez, si vous êtes moins bon ou mieux que moi. Sachant que c'est pas possible d'être mieux que moi, vous pouvez que être égal, puisque j'aurai toutes les réponses de juste. Première question, quel outil est le meilleur pour creuser des pierres et des briques <rire> C'est pas une histoire d'être la meilleure ou quoi, c'est que c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser, sinon tu peux pas récupérer ce que tu casses. Donc déjà là la question elle est un peu foireuse, mais bref c'est une pioche. Combien de blocs de pavés sont nécessaires au total pour fabriquer un fourneau C'est très très simple, hop tu entoures le petit fourneau avec les cobbles, ça fait, t'as 9 cases au total, au milieu tu mets rien donc ça fait 8. Avec quoi et faites l'armure la plus faible de Minecraft le fer c'est une bonne armure Que l'or c'est mieux que le fer Mais ça tient moins longtemps Le cuir c'est moins bien Que le fer et l'or Et la cote de maille Alors le doute m'habite Après en toute logique euh, la cote de maille Époque du Moyen-Âge Les chevaliers à un moment donné étaient quand même plus protégé Qu'avec un blouson en cuir Donc c'est le cuir qui est l'armure la plus faible Quel est le surnom du créateur de Minecraft Évidemment, c'est Notch euh, Big up quel était le nom original de Minecraft lorsqu'il a été publié pour la première fois Ah, euh, ça me fume parce que là, je ne sais pas du tout. Je vais dire Procedural Game. Allez hop. Lequel de ces animaux peut être monté en selle avec les chevaux et les mules Lequel de ces animaux peut être monté en selle avec les chevaux et les mules Alors, le cochon, on peut les monter. Les vaches, les chèvres, on peut pas, les abeilles non plus. Ce serait stylé par contre si on pouvait monter sur les abeilles. Quel est l'inconvénient des armures et des outils en or par rapport au fer Je l'ai dit tout à l'heure, euh, ils sont trop brillants, elles ont une durabilité inférieure à celle du fer et donc se cassent plus vite. Donc c'est la bonne réponse. Quel matériau crée les armures ou les armes les plus solides Eh bien c'est le... La netherite. Je... Oui bah oui, eh oui, on est maintenant en un point. D'ailleurs, la netherite, ça fait depuis quand Ça fait depuis la 1.16. Bref, c'est la netherite. Que se passe-t-il lorsqu'une liane est frappée par la foudre bah il se passe rien frérot, elle se charge et te frappe avec la foudre lorsqu'elle explose, elle explose instantanément, elle meurt instantanément Oh là là là je me sens con, je ne sais pas du tout, qu'est-ce que j'en sais frérot Autant il y a des questions débiles, donc je savais que ça allait être très simple, mais par contre il y a des trucs comme ça frère, qu'est-ce que j'en sais Bah je vais dire tout naïvement, euh, elle meurt instantanément, même si je pense que c'est joué avec les mots, donc je vais dire elle explose instantanément oh, Elle explose instantanément, vas-y on va dire ça Lequel de ces objets n'existe pas dans Minecraft Vanille. Et oui puisque maintenant j'ai compris c'est une traduction de l'anglais vers le français. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des trucs un peu bizarres. Donc dans tous les cas ce qui est sûr c'est que les sauts à neige ça n'existe pas. Donc voilà. Que laisse tomber le dragon Ender L'ender dragon tu m'as compris. Lorsqu'il est vaincu et bien évidemment de l'XP et un œuf de dragon. Quel bloc prend le plus de temps à miner N'est-ce qu'il y a une Réponse piège, aïe aïe aïe, bon c'est l'obsidienne le plus long, mais les débris antiques Ah là là maintenant, oh putain, c'est quoi les débris antiques Est-ce que les débris antiques, ils parlent de la netherite ou pas J'ai pas le droit de chercher sur internet, mais je sais pas c'est quoi les débris antiques. Allez l'obsidienne, hop. Combien de temps dure le jour et la nuit combinés de Minecraft en temps réel Eh bien c'est 20 minutes les amis, 10 minutes de jour, 10 minutes de nuit. Comment s'appelle le studio évidemment Mojang T'imagines Activision? Genre le truc qui se transforme en, en Minecraft Duty. Que se passe-t-il si de l'eau courante touche une source de lave? Ça, j'ai toujours eu un problème avec ça. S'il y a de la lave et que tu places de l'eau, ça fait de l'obsidienne. Là, on demande si l'eau touche une source de lave. Donc, c'est bel et bien ce que je viens de dire. Donc, de l'obsidienne est créée. Je vais pas chercher le plus compliqué. Voilà. Comment la pomme est-elle trouvée euh, en détruisant les feuilles des arbres? Lequel de ces éléments se trouve uniquement dans la dimension finale, à savoir l'end euh, Les Elytra, bien sûr Elytra, tête de tigre Aucun rapport. Lequel de ces éléments se trouve uniquement dans la dimension inférieure, donc le nether J'adore la traduction. Bah, des bris anciens, frérot. Que se passe-t-il lorsque tu places un lit dans la dimension inférieure Il explose. En quelle année Minecraft est-il sorti officiellement En version 1.0, je dirais 2011 et je sens qu'il y a une couille dans le potage. Mais c'est 2011 parce que Minecraft c'est 2011. Sur Wikipédia c'est écrit 2011, frérot. Donc à un moment donné, euh, on arrive vers la fin. Combien de blocs de terre autour de la source d'eau sont hydratés si tu utilises une binette sur la terre Ah oui, la binette c'est vraiment une ou. Voilà, enfin, j'apprends des mots aussi, hein, c'est sympa. Donc je dirais deux blocs dans toutes les directions. Allez, je dis trois. <rire> Soyons fous. Que se passe-t-il si tu meurs dans un monde Minecraft hardcore Évidemment. Ton monde est verrouillé et tu ne peux pas continuer à jouer dans le même monde. Ton compte Minecraft se voit retirer le statut premium, mais imagine Quelle est la profondeur Minecraft la plus basse possible à laquelle tu peux creuser à partir de là 1.18, et eh bien c'est bien plus profond que le trou de Euh, ben bah, moins 64 du coup. Que doit-on utiliser comme ingrédient pour la potion maladroite Mais putain, mais ça veut rien dire. Bon, la verrue du néant, non, c'est pas ça. J'en ai aucune... Le poisson, tu peux pas Tu peux pas faire euh, des potions avec du poisson donc c'est soit pierre lumineuse, soit tranche de melon scintillant, sachant qu'il y en a un des deux qui te permet d'être invisible. Ou alors je dis une grosse connerie. Quel est le matériel nécessaire pour enchanter des objets autres que l'objet lui-même et l'XP Évidemment, du lapis lazuli. Lequel de ces objets ne peut pas être enchanté à partir de la table d'enchantement La lorgnette c'est les paires de lunettes, non mais frérot. Ok, bref. Que se passe-t-il si tu mets un objet avec l'enchantement Curse of Binding Je sais qu'il y a une histoire que tu perds l'item. Bah, tu ne peux pas l'enlever avant qu'il soit cassé ou que tu meurs. C'est le truc qui y rapproche, mais bon. Oh purée de pommes de terre, on arrive à la dernière question avant d'avoir les résultats. Normalement, je devrais pas être trop mal. Malheureusement, je crois que j'ai eu quelques petits fails. Que fait l'enchantement de réparation sur un objet que fait l'enchantement de réparation sur un objet Il répare cet objet spécifique à partir des orbes d'XP gagnés. Qui permet donc euh, avec l'XP de réparer euh, ton outil. Voilà c'est parti. Résultat. Let's go 82 sur 100. Je suis un joueur pro Minecraft. Qu'est-ce qu'il y a maintenant Vous en avez douté Bon. Je suis un joueur pro Minecraft. C'est pas moi qui le dis, c'est le site. C'est dommage qu'on puisse pas voir euh, où c'est qu'on a eu les mauvaises et... réponses. Euh... Voilà. Si vous avez une idée des mauvaises réponses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse un round 2 où on va faire le deuxième quiz du même site Donc avec des questions beaucoup plus dures, des questions beaucoup plus poussées. Apparemment, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent très très bien sur Minecraft. Donc là, je pense que je vais un peu galérer. Mais est-ce que ça vous intéresse Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir également. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Vous mettez votre score en commentaire quand même, hein, parce que, que je ne sois pas le seul à être jugé. Merci beaucoup. Et puis voilà. À très vite pour de prochaines vidéos. C'était MColo. Ciao tout le monde.